Salut Dougui! Salut. Alias, hein, Julien. Julien, on t'appelle Dougui? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ouais, la plupart du temps, tout le monde t'appelle Dougui. La plupart du temps, sauf mes amis euh, d'enfance, on va dire. D'accord, ouais, parce que c'est tout récent. Bon, c'est pas si récent que ça, ça une dizaine d'années, on va dire. D'accord, ok, tu as 29 <rire> ans. Oui. <rire> ça fait 7 ans maintenant que tu fais basculer ton avenir. Mm -hmm. Avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais animateur culturel, donc je travaillais dans ma ville. Saint-Jean-d'Iac, donc où nous sommes actuellement dans le centre de jeunes de Saint-Jean-d'Iac où j'étais animateur voilà, pour, pour les, on va dire, les adolescents de 12 à 25 ans j'étais aussi médiateur de la ville mm -hmm. Donc euh, pas qu'un simple animateur Non, j'ai de faire pas mal de trucs j'avais d'ailleurs une radio avec les jeunes à l'époque et on interviewait des artistes sur des festivals aussi comme on est en train de faire maintenant ouais. ouais. Est-ce que tu voudrais changer quelque chose par rapport à ce qui s'est passé depuis 7 ans Non, franchement euh, je, je pense que j'ai fait les bons choix. Il euh, y a des moments où je me suis posé la question euh, si j'aurais pas dû rester en Australie. Parce que euh, en Australie tout était plus simple pour moi. Et, mais je me suis donné des challenges à revenir en France parce que c'était quand même... Euh, J'avais envie de, de faire de la musique dans mon pays et, euh, et de partager ce que j'ai pu créer là-bas, euh, euh, ici. Donc. Euh, ça a pris des années avant d'arriver à, à, disons, euh, atteindre plus ou moins ce qu'on a atteint en Australie assez rapidement. Mm -hmm. ouais, c'est euh, année... deux ans en Australie, on a tout éclaté. Ouais, mais euh, cette année, ça, on commence à arriver aussi à, à faire des belles choses en France. Donc, euh, autant sur mon plan, plan personnel en tant que chanteur mm -hmm. que sur le plan euh, organisationnel avec euh, les soirées que j'ai créées là-bas. Mm -hmm. voilà. Parce que tu as gardé des liens, bien sûr. Ouais. Et enfin, on se développe cette année. Alors, ben, tu es né à Bordeaux, hein, tu es un enfant du pays. Qu'est-ce qui t'a décidé, du coup, à partir d'abord en Australie et à revenir ensuite Partir, on va dire que c'est. J'en euh, avais marre, j'en pouvais plus, en fait, du système, euh, euh, on va dire, euh, dans lequel on vit, euh, où, euh, où j'arrivais pas du tout à mettre les projets. Euh, j'avais dans ma tête envie enfin j'y arrivais hein, mais c'était très dur donc à l'époque et... où tu étais animateur tu avais ces projets là de chanter voilà. déjà non pas chanter mais des projets en général mm -hmm. dans mon métier qu'on a réussi à mettre en place avec mon centre dans lequel je travaillais ouais. mais c'était un grand coup de, de rame et, et en fait ça m'a épuisé et ouais. au bout d'un moment ça m'a saoulé j'ai décidé de partir pour pour voyager et pour surtout pour pour pouvoir souffler quoi mm -hmm. et pour prendre du temps pour moi voir d'autres choses aussi voilà. bien sûr te nourrir de l'expérience extérieure ouais. et, voilà. et, et, et revenir alors et revenir je suis revenu la première année alors je suis revenu pour euh, ma famille notamment pour ma mère qui voulait absolument que je revienne et euh, du coup je suis revenu la première année trois mois je suis reparti en 2014 donc exactement et je suis rentré après voilà ben fin 2014 la deuxième euh, la deuxième année en Australie ouais. et après je suis entré dans une école de musique à Bordeaux euh, au le Siam. SIAM exactement ouais. où des, là j'ai appris la musique parce que moi j'ai appris la musique tout seul avant ça mm -hmm. euh, voilà, autodidacte Autodidacte et, et là ça m'a permis de me donner quelques bases et, euh, et puis euh, ça m'a ouais, bien aidé au niveau du ouais, chant du coup tu t'es épanoui et euh, pour l'instant tu n'es pas décidé à repartir alors. et bien là depuis 4 ans je repartais tous les ans ouais. Euh, donc, euh, je faisais 6 mois en France, 6 mois en Australie, euh, laudrey calédonie fait le Pacifique, mm -hmm. et, euh, mais notamment l'Australie, euh, notamment pour les soirées reggae qu'on qu fait là-bas qui, qui me ouais. permettent de vivre de la musique en Australie depuis longtemps. Mm -hmm. euh, et, et voilà. On va en parler des soirées de Byron Mess. On en parlera euh, après, ouais. Maintenant, je reste cette année, si c'est vrai, je reste cette année euh, parce que je veux faire un album. Donc, euh, je me donne les moyens. Euh, de faire un album en restant ici euh, un peu plus longtemps Et oui, tu pas ici en France voilà. Ouais. Voilà, Il n'y a voilà. pas de raison, parce ouais. qu'il y a des bonnes maisons de disques aussi Moi euh, ouais. ouais, je suis toujours indépendant, j'ai toujours voilà. été indépendant J'ai une boîte de, de booking euh, maintenant, de production qui me suit C'est mm -hmm. un peu l'unisson avec qui je viens de rentrer ouais. euh, Donc euh, qui me donne des de de bons espoirs parce que, euh, parce que voilà, je pense que c'est des gens sérieux mm -hmm. Mais euh, ouais, voilà, moi je suis, euh, je suis indépendant depuis le début euh, c'est j'aime ma liberté aussi c'est ce que tu cherchais aussi hein, ouais c'est quelque chose qui est pour moi c'était la chose la plus précieuse dans mmh. ma vie jusqu'à présent la liberté et, euh, et ça m'a permis de bouger d'aller dans plein de pays et de jouer dans plein de pays malgré le fait que pas grand monde me connaisse mais, mais en ça. tout cas moi j'ai joué partout mmh. tu t'es trouvé <rire> moi, en, en Australie en tu t'es épanoui là-bas et maintenant tu viens tu viens un petit peu diffuser toutes tes bonnes vibes ici en France et euh, c'est tout un honneur pour nous bien sûr voilà. <coughs> On va reparler de l'Australie, donc tu as passé deux ans là-bas, ta carrière en fut propulsée grâce à tout ce, que, tout, tout ce que tu as, tes ambitions et la personnalité que tu as. Est-ce que tu penses que c'est le pays des opportunités, l'Australie Alors pour moi c'était le rêve américain, c'était en Australie. Hein. Parce que moi je suis arrivé, avec rien j'ai euh, tout créé. Quoi. Mm -hmm. Juste les gens qui ont envie là-bas, euh, on leur donne ça. la chance et on ne te demande pas ce qui. Si as de l'expérience, si t'as quoi. On te dit essaye, si ça marche, on t'embauche. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé avec les, les soirées reggae qu'on a créées. Uh -huh. Ça s'est ça, passé comme ça. Je suis allé dans un bar, je dit je veux jouer. Le gars m'a dit ok, tu joues lundi, il m'a même pas demandé ce que je faisais. Excellent. Il m'a même pas demandé si j'avais du matériel. Rien. Il m'a juste dit tu joues lundi. Si tu ramènes du monde, on te, on te paye tous les lundis, tu joues tous les lundis. Et c'est parti comme ça. Donc euh, c'est vraiment une, un pays qui offre euh, la chance. Ouais. Ah, donc grâce à cette chance-là, tu as créé le Boom Faya, <coughs> Et euh, c'est là où on va parler de Baptiste et de Rennes Selecta qui est là avec nous. Mm -hmm. Comment vous avez eu cette idée-là du Boom Faya If you can come with him to yeah. talk about that. Ben bah justement, le, bah, Boom Faya, bah, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Je suis allé dans un bar parce que je jouais avec plusieurs... Euh, DJ notamment Little Lion Sound à l'époque mm -hmm. et le Sativa Sound et, euh, et on en fait prête, un big up voilà donc Big Up les gars <rire> et, euh, et d'ailleurs on va faire venir Little Lion bientôt mais bref c'est une, une autre histoire ça c'est une exclue on en reparlera ouais. voilà et du coup en gros euh, t'as rencontré Oren Oren, on était dans la même euh, dans le même euh, auberge de jeunesse, on est dans un camping tous les deux, donc on se connaissait déjà uh, art Factory, puis comme Yourself Exactement <rire> et, euh, et voilà, et, et après, euh, bah, moi j'ai voulu euh, refaire des concerts, quoi, parce que j'avais plus de concerts d'un coup, j'avais intégré ces soins de système, avant mm -hmm. je faisais pas de concerts Et tu t'es senti vide ouais. Et du coup, je suis allé dans ce bar et <rire> ils m'ont donné l'opportunité de faire ces soirées-là, et moi très rapidement, euh, au bout de la deuxième soirée, j'ai... Euh, j'ai demandé à Oren s'il si voulait venir DJ après, euh, après mon groupe parce que uh -huh. je joue avec deux autres musiciens et Oren euh, est venu en tant que DJ puis après c'est devenu le technicien à son des soirées Excellent. et au final on a développé euh, ça un peu ensemble, uh -huh. lui c'était euh, disons euh, toutes les, les mains et moi je faisais l'organisation et, euh, et en fait voilà par la suite, bon moi je suis resté deux ans, j'ai organisé une centaine de soirées C'est ça, tu es devenu organisateur de soirées euh, Voilà, je vivais de la musique à partir de ce moment là depuis, donc ça c'était déjà en 2013 mm -hmm. Donc en 2013 en Australie je me suis mis à vivre de la musique alors que je n'étais à peine musicien quoi faire enfin, je, je, je démarrais tout juste quoi Et euh, ça me ça. donnait l'opportunité de jouer toutes les semaines Et après quand je suis parti j'ai laissé l'organisation à Oren Qui développait les soirées euh, encore plus professionnel. Donc c'est devenu à ce moment-là les grosses soirées reggae de Byron Bay. Voilà, en fait déjà au moment où je suis parti, c'était déjà les plus grosses soirées reggae de la ville depuis un moment. Ouais. Et on avait bougé dans un gros bar où on avait eu une très grosse soirée, la dernière que j'ai organisée, où on avait eu 600 personnes à peu mmh. près. Et après eux, ils ont eu la, la résidence dans ce bar, le Bouddha Bar. Et après, euh, en fait, Oren a continué à organiser ça, et euh, ça a bougé par la suite dans le Beach Hotel. Et, et, voilà. et Baptiste qui était avec nous au début, qui était un MC, qu'on a, qu a intégré au crew aussi, quand on était encore dans le bar d'avant, mm -hmm. et qui a suivi Oren quand moi je suis parti. Et, et voilà, Donc Baptiste et Oren se sont rencontrés à ce moment-là Ils se sont rencontrés euh, dans les soirées, quand moi j'étais organisateur à l'époque. Les soirées et, du Boomfire. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et, et du coup, est-ce qu'il y a encore ces fameuses grosses soirées reggae à Byron Bay, même si tu n'es plus là et que Oren est là aussi euh, Ben oui, ça existe toujours depuis. Euh, donc euh, moi, je suis rentré en 2015 et euh, on va dire euh, depuis 2015, euh, Oren organise des soirées. Exact. <rire> et, euh, et voilà. So, so you can talk about. It, she's asking about the, the reggae nights uh, if it's still happening today and. Uh, oui, c'est là le Les locales qui les 420 play. Uh, à jouer les deux play de 420. Donc c'est 420 c'est le crew maintenant qui organise les soirées. Je yeah, voilà, productions en uh, à envoyer les productions qui sont jouées en Australie. Même avec la distance de toute façon, il est ici en France, et les soins sont sont gérés par notre crew, qui est le crew local et sous le nom de 420 Sound, qui est à la base le nom de Oren en tant que son système Selecta ou Le 420 Sound qu'on dit en français. Ouais, voilà. ouais, ouais, 425 ouais. qui commence à être très très très connu par euh, les, notamment la jeune génération. Euh, je peux dire que qu qu euh, j'en entends non, beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Ouais, ouais, euh, surtout ouais. en Angleterre aussi, qui a une bonne.. Euh, hum. Mais ça commence à faire son petit nom. Ouais. Ouais, et puis il ouais, faut ça. préciser aux auditeurs que vous allez jouer donc au Reggae Senska. Donc euh, ça ça va être bien parce que vous allez retrouver euh, tout le crew. Euh, plus les MC des autres crews, ça va, ça va être big big big, comme on dit en anglais. Exactement, ben là on a, on a aussi Tom Spirals, ce est là, qui nous vient d'Ecosse. Et, euh, et donc Tom, c'est un, un ami qui a joué avec nous en Australie. Et, euh, et, et du coup, en fait, on, il nous a invités à jouer en Écosse. et on l'a invité à jouer en France, et là, ça, ça fait plusieurs fois qu'on se voit les uns les autres. Et là, Tom, il va nous rejoindre au Senska, donc on va faire trois shows ensemble. On va faire demain soir euh, Boom Faya au Porge euh, qui existe en France du coup Oui ben bah oui puisque la tournée des plages <rire> Voilà Et, euh, et euh, ensuite le lendemain on va être à, à Mérignac au au centre social le puzzle, tous les trois ouais. et après on joue dimanche au Senska, donc on va jouer le matin de 9h à 11h30 au camping mais surtout sur la scène à 17h30, mm -hmm. 19 h la scène up c'est 17h30, 19h le dimanche 4 août, voilà. exactement alors du coup tu parles de Tom et tu parles de Oren Selecta, ouais. tu as fait toi même euh, des premières parties tu as sorti ton EP Overseas en 2014 ouais. mais tu as fait plein de premières parties à... on, va, on va citer Yannis Dieu à pour ne citer que Est-ce que là Tu nous prépares un nouvel album Voilà, là c'est le... bon, Mon projet c'est de rester un petit peu pour, pour sortir les chansons que je fais Parce que j'en écris énormément Et j'ai sorti en tout 12 chansons mm -hmm. Donc c'est vraiment pas suffisant Ouais, maintenant Et là je vais sortir un album Son de système donc, euh, d'ici la fin de l'année, si je peux, ou au début d'année, mm -hmm. euh, je vais bosser sur un petit projet acoustique, parce que je fais aussi pas mal d'acoustique, donc 4-5 titres, ouais. euh, avec euh, Nicky Row Prod, qui, euh, qui sont de Bordeaux aussi. Et je vais aussi plus tard bosser avec mon Backwash Band, donc mon groupe officiel ouais. euh, de France, sur un album-band qui arrivera. Euh, qui arrivera quand il sera prêt, mais oui. c'est mon ambition de mais tout sûrement. sortir en, en album parce que les chansons je les ai, mm -hmm. mais tout le, pour l'instant c'est pas sorti. Quoi. Et tu feras intervenir Tom et, euh, et Oren toujours Ben Oren on vient de sortir une chanson de tous les deux qui s'appelle Safe Driver. Ouais, euh, qui, qui fait déjà pas mal de vues sur Youtube. Oh, qui a démarré voilà, sur Youtube ouais. gentiment, et, que, et donc euh, voilà, qu'on qu va représenter au Sunscar. Ouais, vous allez la chanter sur scène Ouais, et avec Tom on a fait une chanson qui s'appelle euh, Right Run the Globe. Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais. c'est l'histoire l'histoire de quand on rencontré, non de comment on s'est rencontré. Exactement. Mm -hmm. ouais. The story of the meeting. Yeah, yeah, yeah. Yes. est ouais. que vous avez conduit oui. ensemble oh, et Music is a trip that I never C'est right from the globe and back again. Selecta up and load up the track again, hey. oh, right, right. The again. <laughs> the well. right from the globe and back again The music is a trip that never never end Right from the globe and back again Selecta up and load up the track again Bim. Ça, <laughs> ça ben Merci ça. les gars, on vous retrouve le 4 août Donc tous ensemble au Reggae Senska De 17h30 à 19h sur la scène Dub Foundation euh, Merci beaucoup <coughs> Merci à toi, ouais. un plaisir pour cette interview. Big up pour de radio, love and respect.